Euh, et il lui refuse catégoriquement même, euh, il même, très très auto, euh, être autoritaire quoi. et même il le punit d'ailleurs pourquoi le père en fait il, il veut pas que son fils il parte en métropole ouais. <coughs> je pense que, bon, lui il y est allé déjà, le père, il sait ce que c'est la métropole et certainement ça ne lui a pas apporté grand chose ça lui peut-être même apporté du, un certain malheur enfin, je, moi en tout cas c'est comme ça que je, je peux imaginer euh, c'est pas du tout qu'il ait honte qu d'être français ou qu'il qu ne pas euh, être français, c'est pas ça. C'est qu'il pense que son fils sera mieux euh, à ses côtés que livré à lui-même euh, en métropole avec des gens qui vont se faire de l'argent sur son dos. Et je pense qu'au départ, il y a quelque chose de la volonté de le protéger, en fait. Il y a quelque chose de, volonté, il y a quelque chose de son amour qui s'exprime par « je ne veux pas que tu partes parce que je tiens à toi et je veux que tu restes entre les mains encore. Tu es encore trop jeune pour partir, tu vas te faire, tu vas te faire manipuler ». Et quand le fils euh, s'élève contre son autorité, son autorité en lui disant bah, « je m'en fous, tu peux dire ce que tu veux, de toute façon je partirai quand même euh... ». Il le prend très mal, Alors moi, je voudrais terminer justement avec euh, la Nouvelle-Calédonie, justement le cinéma là-bas. Donc vous disiez tout à l'heure, que et en même temps, c'est vrai que en tant que cinéphile, on le sait, il y a eu très peu de films qui ont été tournés là-bas. Est-ce que vous pensez que votre film, avec les prix qu'il a eu peut donner envie euh, justement de découvrir des histoires et puis de, que la cinématographie se développe un peu plus J'espère. Je ne sais pas du tout si c'est possible, parce que je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles le cinéma s'est pas développé ouais. en Calédonie. Euh, la première, c'est que c'est très loin euh, de la métropole. Euh, la deuxième, c'est que, en termes de statut, euh, l'économie en Calédonie, elle n'est pas vraiment reconnue par l'économie française non plus. Donc c'est très compliqué pour des sociétés de production d'exister en Calédonie sans l'appui de sociétés de production en métropole. Et la troisième, c'est que je pense que, globalement, dans les problématiques du cinéma français, c'est rare que... Je pense qu'il faut une volonté pour aller tourner en Calédonie. Euh, mais bon, moi, je vais certainement y retourner là dans quelques mois, parce qu'il voilà, y a un réseau de producteurs, réalisateurs qui est en train de se monter aussi autour du film, et on essaie de réfléchir à comment, comment faire exister du cinéma en Calédonie, parce que clairement, il y a une richesse culturelle incroyable, il y a, mmh. il y a enfin, des décors incroyables, il y a... Voilà, un vivier d'histoire à explorer qui est parce qu'il y, y a pas mal de choses. Mais euh, c'est toujours, toujours la même problématique. C'est que des endroits euh, comme ça, il y en a plein, sauf que c'est des endroits qui sont euh, comme euh, énormément d'endroits dans le monde, foumis au diktat, d'autres endroits plus puissants. Mmh. Il y a des réalisateurs locaux qui... Oui, il, il y a beaucoup de courts-métrages locaux. Il y, a, euh, il y a eu un, un, un long-métrage calédonien, mais tourné... Euh, en vidéo autoproduit qui a été fait il y a quelques années. Mais le, le vrai problème, c'est ça, c'est comment euh, comment tu peux faire exister une cinématographie dans un pays où il y a 300 000 habitants, euh, où il n'y a aucun argent globalement euh, pour la culture, et, euh, où, euh, et où tu es obligé de vivre en permanence avec, euh, avec ce rapport à la métropole. Euh, qui peut être bon, mais qui, qui est très compliqué, parce qu'il y a une heure de décalage horaire, pour y aller ça coûte 3000 euros, enfin voilà, euh, c'est compliqué. En tout cas, Sacha Wolf, nous on vous remercie de contribuer à ça, et donc si ça donne envie d'avoir des, des sujets à explorer, bien, on est prêt à être explorateur avec vous. Merci. Tu voulais poser quelques ouais, questions rapide, euh, que... Sacha, Juste pour savoir, est-ce que le film il a été projeté là-bas ou pas Oui, tout à fait, j'ai été en euh, mois de juillet au Festival de la foi' et donc un festival de cinéma, euh de fiction, parce qu'il y a aussi un festival de documentaire Et euh, bah, ça s'est très bien passé, c'était euh, énorme. C'était vraiment été un, un plaisir. Euh, euh, C'est un festival qui d'habitude est assez métropolitain, on va dire. Il y avait plutôt des blancs dans la salle. Et là, la salle était remplie de walliens euh, qui venaient en famille avec des énormes pot de pop-corn et, euh, et c'était génial parce que du coup le débat il avait même plus lieu entre à la fin de la projection entre moi et le public c'était juste les gens du public qui entre, entre eux mmh. de tel personnage, tel point de l'histoire, de ce truc, euh, euh, voilà je pense ah, vous, vous en avez fait plaisir quelque part en fait ben, je... j'espère je, mmh. en, en tout cas nous cas, merci. on vous remercie merci vous. et le film sort le 5 octobre merci. Mercenaire